Lorsque, avec l'outil crayon, on trace deux traits consécutifs, ils sont considérés comme appartenant au même groupe d'objets. Pour les dissocier, il est alors nécessaire de sélectionner le groupe et de cliquer sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit ensuite Regroupement, puis Dissocier. Une astuce permet d'éviter cela. Pour éviter que les deux traits soient considérés comme appartenant au même groupe, il suffit avant de tracer le deuxième trait de cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon. Chaque trait est alors considéré comme un objet individuel indépendant de l'autre trait.